الدول اللي عاشت الاستعمار بصفه عامة ثم عاشت الاستبدال في زمن الاستقلال ثم ما يسمى بنسوية الدولة اللي هو الفيمينزم دي تا ستا فيمينزم انستوشنال ذات طابع مؤسساتي والحركة النسوية هذية فرضها بورقيبة وهو في حقيقة الأمر منوال تسلطي يعني تصلتي أبوي ذكوري له يعني رؤية معينة وحيده وواحده لتحرر النساء واستعمل وظف العديد أو العديد من النساء التي تنتمي إلى النخبة النخبة الاقتصادية الاجتماعية الثقافيه والجامعيه ايضا والنساء هذه أصبحت نوع من بوق دعاية لهذا المنوال يعني لمعة صوره المنوال وصورة باعث المشروع عن ساحة عبير ثم ايضا طيار نسوي مستقل يعني ناضل ضد الدكتاتورية والاستبداد بشراسة هو طيار يساري بالأساس ويعني له بعد سياسي كبير وهذه الميزه هذه هي اللي ما يضلش ضد المنوال الابوي البرجبي هذا اللي عنده رؤيه معينه لتحرر النساء و فيت يشاطر جل اطروحاته نتاعو التحرريه وهي اطروحات ليبرالية بالمعنى السياسي للكلمه وليس الاقتصادي بعد ثوره الأمور تبدلت نسبيا اذ محلت نسويه الدوله هذه ونشات العديد من الحركات النسويه الشاملة التقاطعيه الترسيكسيونيال التي ترتكز على الاختلاف بجميع انواعه c'est un prétexte. en fait. en fait pas une peur littéralement, c'est une angoisse. Et l'angoisse, c'est la peur du rien. Donc, elle n'est pas vraiment fondée, mais, euh, euh, yani c'est préventif. Nous on le la démocratie, c'est un risque. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il, il faut accepter le risque démocratique. Sinon, c'est le retour de la dictature. Qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité finalement C'est un entre des catégories qui sont mortelles le sexe, le genre, la classe sociale, etc. Et l'appartenance ethnique. مثلا. ومن اجل الشخص ولا البحث ولا اللي هو il va travailler à l'intérieur de cette intersection ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس حركات ليس ليس جمعيات ليس اللي تخدم على كاتيجوري مثلا مثلا لاتنيسيتي. Oui, en fait les autres catégories, donc on n'est jamais à proprement parler à l'intersection. On va cibler une catégorie, la mise de toutes les catégories qui sont ciblées par l'Harakat Anisoui Yahidi, c'est que ce sont des catégories dont elles ont été ignorées, le féminisme institutionnel puisque le féminisme institutionnel, je suis en train de se dire, c'est que le concept ou l'idée de la femme, donc tout ce qui est « irtilev » ne l'intéresse pas. Donc « c'est presque le contre-pied de ça, mais ce n'est pas encore l'intersection. Je pense que le « ta'ad » dans le cadre de la « hérkéta ou « l'irtilev » en c'est une chance inespérée. Etاذ, pardon, le combat, le niveau, l'égalité arithmétique, A égale B C seulement. Ce qui nous intéresse, c'est de promouvoir la différence. La différence elle n'est pas arithmétique, elle est qualitative. Donc, euh, au contraire, mais bon, il, il, nous sommes au début, donc euh, ça va s'arranger. Mais ça, c'est le bon point de départ, c'est ça qu'il faut. Et être féministe aujourd'hui, c'est être différentialiste, c'est adopter le modèle euh, différentialiste et c'est en même temps, donc si on dit différentialiste, c'est adopter le modèle intersectionnel. Euh, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Aussi, ce sont aussi ce sont des questions de pouvoir. Il y a des rapports de force euh, très forts euh, qui entrent là-dedans. Je le que il y a des de force, euh, qui la موجودة في في السنوات سبعين نتاع القرن الماضي معناتها نو افون دي باسيه دي باسيه سو il faut le reconnaître معناتها il faut vraiment reconnaître que nous sommes dans une autre phase معناتها دي, دي الموجه من الحركات il faut l'accepter بالنسبه لي الموقف النسوي انك تقوم بال... ولا تعمل تشخيص الصائب Faire le bon diagnostic. Donc, euh, ça suppose un minimum d'honnêteté intellectuelle et aussi d'humilité. Euh, Nous sommes tous les deux avant tout. Donc, faire les bons diagnostics, qu'est-ce que c'est C'est <mér> que vous un <'in> petit <mér> peu de temps à faire des choses qui sont très bien et vous avez un petit peu de temps à faire des choses qui sont très bien. Donc il y a beaucoup, dans le féminisme en général, et tunisien en particulier, beaucoup de malhonnêteté. La malhonnêteté, c'est de persister dans l'idée qu'on a toujours raison. Dès qu'on vous fait une critique, vous ne prenez pas les gens au sérieux dans leur critique. Vous n'utilisez pas ce qu'on appelle le principe de charité. Vous n'êtes pas bienveillant. Vous n'êtes pas bienveillant. Et je fais ce diagnostic. Essaye de comprendre pourquoi d'abord je le fais. Je je suis en faire le Je féminisme historique, les la TFD, la, la future, etc. Donc, euh مع تأسس هذه هي ااا هذه تتبنى النمط الليبرالي بالمعنى السياسي للكلمه نتكلم عن احنا نتكلم عن احنا نتكلم عن احنا نتكلم عن احنا نتكلم عن احنا نتكلم donc, euh, ce sont des, des féminismes qui considèrent que toute forme d'ancrage, voilà, d'appartenance, euh, met en danger euh, l'individu et la personnalité individuelle. Dans l'axe, dans le cas de la charaquette, nous avons dit que nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un On veut être reconnu comme membre de groupe. Nantami avons des gens quel quels que soient ces, ces groupes, raciaux, ethniques, genrés, sexués, etc. Ou, comme cette identité collective, ça, ça, ça fait partie de l'individualité. C'est une, une composante centrale de l'individualité. c'est que... pas vrai, à mon avis c'est la mauvaise manière de, de considérer les choses On la lutte contre la domination. choses et c'est la lutte contre le sentiment de domination. Les gens ressentent un sentiment de domination. Il faut le prendre au sérieux. Les en fait Ce sont des gens qui C'est ça le problème. d'un point de vue un petit peu sociologique, si on peut dire, cest à une forme d'esthétique de la revendication, comme je m'en presque. C'est très bien. Mais en même temps, les autres qui que les choses sont ponctuelles. Ce n'est pas seulement ponctuel. En réalité, ce sont des, des, comment des, des, des formes de revendications qui visent à durer, qui visent la durée. Et ça, c'est très bien, parce que le féminisme s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas des actions ponctuelles. Non, c'est pas comme ça. Donc, ce sont des mouvements qui sont pensés ponctuellement, ça met des opérations en coup de poing, mais en même temps, ça vise la durée. Bon, ça reste minoritaire en effet. On euh, je enfin ne sais pas si ça, que le monde qui le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Je crois qu'il est temps que ça devienne comme ça. Avant, nous avions le processus inverse. Donc, on parlait, on partait de d'une réalité presque conceptuelle. On dit, on aime, on aime, on on on etc. Et le fait que ce soit l'inverse maintenant, c'est presque une révolution. C'est la, la dialectique, le jadaliya, qui s'inverse. Euh, et comme je le disais il faut le considérer comme une étape c'est une étape on va partir des témoignages euh, personnels le, le but c'est de, de créer une lutte Donc, ce n'est qu'un point de départ je crois que c'est une bonne chose c'est à mon avis une condition essentielle pour que ça dure les gens vont se sentir concernés, si ça, si, si ça part d'une expérience personnelle, les gens se sentent concernés. Si ça part d'un concept, d'une idée avec I majuscule à la Platon, les gens ne risquent pas de se, de se sentir concernés. Euh, en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait de la c'est très post-colonial il faut redonner de l'importance et de la noblesse au témoignage. On a été formaté dans l'idée que le témoignage n'est pas normatif, ce n'est pas principiel, et donc ça n'a aucun intérêt. Euh, ce qui compte, c'est d'arriver à s'abstraire, c'est de faire de l'abstraction, de créer des idées, etc. Il y a au final, Kinji ou Manetan, on se rend compte que personne ne comprend ce qui est dit dans le fond. Alors que de partir du témoignage, c'est révolutionnaire, c'est très subversif, c'est très postcolonial, à mon avis, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut, nous, en tout cas. Il faut que ce soit, il faut que, il faut que ce soit passionnel. La passion, ce n'est pas une honte ou pas quelque chose de mauvais. Au contraire, on a aussi été formaté pour croire cela, que la patience est nécessairement l'irrationnel. Ce n'est pas vrai. Et ça fait longtemps historiquement que ce n'est pas vrai. Je suis formé d'une manière peut-être inconsciente. Euh, par cette première vague, les euh, euh, sont les gens qui euh, ont bâti leur combat contre la lutte, dans la, euh, pour la lutte plutôt, contre le mal. Ce euh, euh, sont des gens qui, qui ont existé à travers ce combat binaire. Bien sûr, le Raj, il peut, il, il, il devrait, il faut qu'il soit féministe. On a tendance à considérer que la femme, nécessairement, c'est l'allié de la femme. Il y a des femmes qui desservent la cause. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est nécessairement féministe, ou voilà, qu'on va lutter contre un certain modèle euh, patriarcal, Voilà qu'on va lutter contre euh, l'objectivation de la femme, euh, sous prétexte qu'on est une femme, non. Euh, bien sûr, Fitoun y a plus ou moins maskota alia. comment dirais-je, euh, une omerta sur ça. Khatr, on, est, on, on reste toujours dans l'idée que le seul adversaire, c'est le mal, justement. Euh, mais euh, en même temps, c'est compréhensible malgré la sociologie. On peut, on peut le comprendre. C'est très difficile à accepter. C'est très très difficile à accepter pour une femme qu'une autre femme soit son adversaire ou à son ennemi. C'est extrêmement difficile à accepter. Et c'est très difficile à accepter pour utiliser une autre une autre logique que la femme en face. Être homme, dans, dans, dans est, véhicule, euh, puisse être un homme, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle véhicule, puisse être un homme, c'est-à-dire, que ça veut dire, puisse être un homme, je veux dire, euh, c'est bien de le préciser aussi, mais donc, puisse être un homme, c'est-à-dire qu'elle véhicule ou qu'elle qu qu qu qu a en elle des valeurs qui sont profondément euh, patriarcales et sexistes. Eh bien, ouais.